salut alors c'est euh, le petit matin je suis au café et euh, j'ai un projet à faire j'ai vraiment la flemme de m'y mettre donc je me suis dit que peut-être si j'en faisais une vidéo ça me motive un petit peu plus Donc je vais essayer je sais pas si cette vidéo sera postée d'ailleurs euh, le projet c'est un projet de réaménagement d'une sorte de home staging virtuel 3d euh, dont je parle beaucoup sur instagram en ce moment si vous me suivez là dessus et euh, voici les photos du bien donc, vachement chargé euh, bon. Euh, ouais, c'est euh, difficilement vendable on va dire c'est pas très sexy et euh, le petit truc en plus c'est que j'ai un plan ce qui est assez rare en général j'ai plutôt un croquis à main levée avec des dimensions prises à la volée donc là j'ai un plan assez précis donc ça devrait aller assez vite à modéliser et je me donne euh, aller à la matinée là il est 9h, 9h30 jusqu'à midi pour faire le truc midi midi et demi et on va voir si, si ça marche donc euh, je vais faire par étape hein. je vais vous montrer un petit peu par étape de travail alors déjà le début dans sketchup je vais pas euh, mettre le plan dedans parce que vous voyez que le plan il est, il est pas il est pas scanné il est pas droit donc je peux pas m'y je suis obligé de le regarder et je vais essayer de prendre les grandes valeurs là 8,04 par euh 9,97 donc 8,04 par 9,97 bah ben, je vais commencer par faire un truc comme ça je sais que la longueur elle est là donc c'est 9 à 997,804, je suis en centimètres, donc si je fais entrer, ah, il me l'a mis dans l'autre sens, lui, bon, c'est pas grave, après tout, on s'en fiche, j'ai bien 997 ici, et 804, là. Voilà. et là, je vais faire ça, euh, je vais faire que ça, d'ailleurs, je vais venir regarder cette photo, je vais peut-être réduire un petit peu mon SketchUp pour avoir les deux, pour que vous voyez, je vais pas mettre sur l'écran, hop, ah, c'est pas ça, voilà, je me dépatouille un peu avec mes trucs, et donc ici, je peux venir regarder les plans et venir écrire ici. Donc là, euh, <coughs> si je regarde les photos, je vais un petit peu avoir le truc en tête, ça à faire une espèce de U comme ça, avec au milieu quelque chose et un escalier, la porte d'entrée là, la porte fenêtre de ce côté là. Donc dans le plan, ça représente la porte d'entrée ici. Euh, alors ça correspond pas vraiment à ce que je vois sur les photos, cela dit. Ah si, l'escalier juste à gauche de la porte d'entrée. Escalier juste à gauche. Donc là, c'est un garage. Je ne vais pas m'en occuper. Ok, donc le garage, je vais déjà l'enlever. Donc lui, il fait euh, 22 plus 389 plus 20. Donc je vais faire ça tout le temps. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein, 389 plus 20. Ça fait 431. Euh, donc je suis dans ce sens-là. Et là, je vais retirer donc, hop, 431 d'ici. Euh, ouais, c'est ça, d'ici. 4,31 m, c'est pas beaucoup pour un garage, ouais, je sais pas. Et ici, j'ai euh, 52. Alors, est-ce que j'ai la dimension exacte Non, j'ai 20 plus 305 plus 22. 20 plus 305 plus 22. 20 plus 305 plus 22. Hein, je pourrais le faire de tête si on n'était pas le matin, mais il est un peu tôt. Donc, ça fait 347. Voilà. Et là, je vais faire ça. Je vais me fier au guide et que je supprime cette partie-là. C'est le garage, ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai la structure globale de ce que je vais faire. J'ai des murs de 20 cm d'épaisseur. Donc je vais prendre l'outil, décalage de contour. Et hop, je dépasse comme ça et je fais 20 cm. Entrée. J'ai des murs de 20 cm qui sont mis tout autour. Et je vais commencer à reporter toutes les cloisons. Donc là, je fais ça en accéléré. Alors là, regardez, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure pour vous montrer que ça va très vite à, à modifier tout ça. J'ai fait une petite erreur parce qu'ici, la profondeur du garage, là, la partie que j'ai supprimée, j'ai dit que ça faisait 22 plus 389 plus 20. Euh, ce qui fait euh, 431, hein, vraiment, 22 plus 389 plus 20. Sauf que je m'aperçois en traçant ce petit muret ici, il doit rejoindre ici le mur des toilettes, que ça correspond pas du tout. Et donc en fait j'ai oublié toute cette partie-là, 83 plus 20 encore, donc ça fait 83 plus 20 donc 103. Donc je peux prendre toute cette partie-là, ce mur-là finalement, prendre l'outil bouger, bouger par là bien sur l'axe vert et écrire 103 cm en train. Et ça y est, je recale le mur qui est censé être ce mur-là, le mur des toilettes, qui est là. Euh, je vois que j'ai encore quelques petites différences, un petit souci avec l'escalier, les alors je vais voir si je ne suis pas tropé encore sur le... Bon, en fait, quand on se trompe, quand on suit le plan, les dimensions, les photos, etc., on compte toujours sur ses pattes parce qu'à un moment, son erreur, on la détecte parce que ça correspond pas. Donc je continue. Modéliser le plan à plat, grosso modo. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va se concentrer sur SketchUp. On va faire les fenêtres. Mais avant ça, petit poussé tiré juste sur les murs de, allez, on va dire 2 mètres 50 parce que là, sur le plan, est-ce que j'ai une indication de la hauteur sous plafond quelque part Non, j'ai pas. Donc, on va considérer, non pas la météo, on va considérer les photos on va regarder les, la porte d'entrée, alors là ici il y a carrément ouais, il y a ça, alors on a la hauteur du porte-fenêtre, euh, de la porte-fenêtre sur le plan et on voit qu'au-dessus de la porte-fenêtre il n'y a pas grand-chose, on va peut-être aller à 30 cm donc la porte-fenêtre sur le plan porte-fenêtre euh, hauteur 215 donc on va dire aller 245 du coup Hop, je monte ça, je tape 245 cm, je fais entrer et je double-clique sur les autres parties que je vais faire monter au même niveau. Voilà, donc là j'ai mon plan euh, mon plan d'appartement en 3D, sachant qu'ici c'est une fenêtre. Sur le plan, j'ai peut-être une indication de l'allège, non pas du tout, je suis jusqu'à 115. Et là il faut que je regarde encore une fois sur les photos et que j'estime, si je le vois, on l'aperçoit ici, ben, il y a un plan de travail à 90, si ça doit être 20 cm au-dessus, on va les mettre allez, à 105. Et on verra si c'est assez ensuite on a dit qu'ici on avait des, des portes fenêtres à 215 215 entrées je fais un petit truc comme ça un petit trait avec petit stylo ici tac tac je prends cette partie je fais un coup tirer et hop. et je vais faire pareil ici du coup je vais me fier au guide que j'ai fait je vais tout faire à la même hauteur en général on aligne les fenêtres et euh, et les portes pour les questions esthétiques sur la façade, mais pas toujours le cas, mais on va considérer que c'est comme ça. Donc là, pareil, 215. Pour la porte d'entrée, elle serait peut-être un peu plus basse, ça faut voir. Et hop. Et hop. Voilà, la porte d'entrée, justement, on va regarder un peu si on va sur une photo. Ouais, on a du mal à juger, elle a l'air assez haute quand même. Donc on va laisser comme ça, par défaut. Maintenant. Euh, ce que je peux faire, c'est si je suis maniaque, c'est nommer les trucs dont j'ai pas besoin, mais ça c'est pas obligatoire. Comme je suis un petit peu maniaque, bah, je, je le ferai au bout du temps. Et on va faire les plaintes tout de suite. Je vous avais déjà partagé dans une vidéo une petite astuce pour faire les plaintes en deux clics. Une fois qu'on a le sol comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et les plaintes, ça rend toujours un petit détail sympa. Euh, D'ailleurs, ici j'en ai, j'ai des plaintes qui sont, je pense, assez basses. Ouais, elle doit faire 10 cm. Donc je vais faire ça. Je décale le contour de mon sol comme ça. Je tape 1, ce qui fait la l'épaisseur, voilà, enfin oui, l'épaisseur de, de, de, euh, des plaintes et là je fais un pouce étiré sur tout, je mets 10 cm et partout, partout, dans le moindre recoin, j'ai des plaintes pour quelques clics. Il me reste juste à aller retirer l'endroit des portes, donc je pousse tire et je supprime la règle du haut. Hop, je me mets là, pousser tirer, je supprime la règle du haut. Voilà, donc je vous reprends euh, juste après quand je commence à texturer ou mettre la lumière, je ne sais pas ce que je vais faire. Ah oui, un petit truc à sauvegarder parce que SketchUp c'est quand même pas super stable donc j'ai sauvegardé et puis après tain, je, je pourrais me permettre d'avoir des petits bonus. alors j'ai fait euh, j'ai fait j'avance un petit peu j'ai fait des portes des fenêtres euh, j'ai pas fini d'ailleurs enfin, et, et j'ai fait le carrelage et le carrelage j'ai fait l'extension Architecture dont je vous parle dans un tuto que je vous mets en lien sans doute à la fin de cette vidéo ou en ce moment quelque part sur l'écran qui permet de faire des n'importe quelle texture enfin pas n'importe quelle mais vraiment de créer plein de carrelages, plein de parquet, plein de formes différentes de carreaux, et c'est vachement. Alors là, pour du carrelage, du carrelage tout blanc comme ça, c'était vraiment vraiment facile. Donc, j'ai utilisé l'architecture Et pour faire les portes fenêtres et les fenêtres, je vais utiliser l'extension la, la, la, Milliard de ce qui est bien connue hein, de ceux qui utilisent SketchUp. Il suffit de créer une, de fermer l'ouverture avec un plan comme ça du tout, c'est cette grande barre ici. Et quand je viens cliquer sur Frame, c'est-à-dire cadre de porte, j'ai ça qui apparaît, je choisis le profil de ma porte, quelques dimensions qui me sont rapportées ici, je vois sur le plan, je fais Create, et voilà, ça me crée directement un cadre. Ensuite, je vais refermer à nouveau hop, ça, pour créer les venteaux, en fait, de la fenêtre. Voilà, ça, euh, bah, j'ai deux vantaux sur les portes fenêtres, donc je vais venir au milieu tracer une séparation. Ouais, voilà, j'ai une partie droite une partie gauche et je prends cette fois l'autre cadre, celui lui il y a un bas, euh, je remets à peu près les mêmes dimensions je fais ok et voilà ce qui se passe, on a créé ma fenêtre et juste à venir mettre dessus, à remettre un, une matière, la même matière que j'ai mis sur les vitres tac, j'arrive ici avec la pipette, les vitres, voilà hop. je mets là et je fais un petit pouce étiré parce que n'oubliez pas de donner un petit peu d'épaisseur à vos vitres, ça évite bien des problèmes une fois que j'ai fait ça, là je ne vais pas m'amuser à créer la deuxième partie. Je supprime, je prends celle-ci. Euh, et je la duplique. En la mettant là, en faisant, euh, si je veux une petite, euh, un petit décroché là. C'est vraiment remarquer. marquer, hop. Euh, marquer une différenciation, Alors je me suis trompé. Ok, On ne pas y aller. Si. Voilà. Peut matérialiser un petit truc là, en renfonçant comme ça entre les deux vantaux. pour le rendu, euh, le rendu verré tout à l'heure. Donc maintenant la fenêtre, je vais un petit peu bah, faire comme si c'était une vraie baie vitrée, c'est à dire que les deux ventaux sont pas forcément de toute façon les même, mêmes, voilà. Il faudrait que je trace un truc par terre, allez on va le faire parce que je le dis comme un rail en fait, mais là je vais vraiment dans le détail. C'est comme un rail comme ça, attention, SketchUp décontraste quelque chose, il nous ferme tout. Voilà. Cette partie-là, ben je vais lui mettre une matière un peu grise, que je me rendrai métallique tout à l'heure. Je le monte, je fais un petit pouce étiré comme ça. Il y a dû se faire aussi de ce côté-là. Voilà. Hop, alors, il y a un petit trou, j'ai l'impression ici. Oh, c'est bizarre hein. ça c'est sketchup dans toute sa splendeur qui me crée des, des traits là on n'a pas demandé voilà quelque chose comme ça et puis là pour aller vraiment vite je vais faire des décalages un petit décalage en oh mince comme ça un autre comme ça et là je vais faire monter descendre monter et on va croire une sorte de rail bon voilà c'est pas très précis mon truc mais ça va ça va marcher euh Tac, tac, tac tout ça je vais faire, un, faire dépasser un petit peu du mur parce en général ça dépasse comme un centimètre et voilà je vais prendre ce truc là avec le rail que je me suis embêté à faire en dessous clic droit j'en fais un groupe et même un composant et je vais le dupliquer et le mettre de l'autre côté puisque le deuxième la deuxième porte-fonnette est exactement la même taille Hop. Je placer ça dans l'angle, je vais le décaler d'un centimètre, hop, voilà. Donc j'ai toutes mes fenêtres, toutes mes portes, il me reste qu'à faire la pente d'entrée qui est un peu spéciale puisqu'elle a un, un petit euh, imposte au-dessus, là, comme ça, Voilà. Ah mince. Voilà, pas d'imposte, c'est un truc, donc ça j'ai essayé de trouver sur la, la, la 3D Warehouse et puis euh, voilà, bah, je reprends un, un petit peu plus tard. Alors je profite de cette vidéo que je suis en train de faire sur un projet de home staging virtuel 3D pour vous parler d'une formation que j'ai sorti euh, à ce sujet là entièrement dédiée à ce sujet là donc si ça vous intéresse d'apprendre comment on fait euh, ce genre de choses que ce soit à partir d'une photo ou à partir d'un plan comme je le fais là euh, savoir comment on met ça en avant avec des petits sliders avant après là je vais vous mettre à l'écran bref je vous apprends plein de choses là dessus je parle des tarifs je parle de comment gagner du temps comment faire ça vite euh, je, je, je, en fait, j'utilise toutes les techniques que j'ai appris au cours des années où j'ai fait ça, du Home staging, 3D, parce que j'en ai fait vraiment des dizaines et des dizaines. Et donc, euh, si vous êtes intéressé à aller voir sur mon site, c'est euh, rubrique formation complète. Et puis, je vous laisse avec la, à la fin de la vidéo. Alors maintenant, ce qui m'embête le plus, ça pas avoir à voilà euh, une porte d'entrée, un escalier que j'ai trouvé sur Internet, c'est de refaire la cuisine parce que le client, il veut garder la cuisine euh, intacte donc euh, je la vois pas beaucoup sur les photos, j'ai aucun plan, donc je vais faire un peu visuellement puis je ferai des plans de l'ombre. Donc si on regarde rapidement, euh, j'ai l'impression qu'il y a un plan de travail ici, sous la fenêtre avec une espèce de bar l'évier est là, euh, et là-bas c'est la partie cuisson, puis là j'imagine le frigo, donc je vais faire ça rapidement, il y a un élément, un petit bandeau, un deuxième élément, sans doute un troisième, euh, donc là je me suis fait une balise plafond, vous voyez comme ça, où j'ai fait une niche avec l'escalier, la mezzanine, donc si je vais me mettre à l'intérieur, hop, ça donne ça, un peu comme ce que j'ai sur la photo, et, euh, et je vais me faire une balise maintenant, hop, cuisine, et je vais travailler là-dessus pour faire la cuisine, que je pourrais me masquer si j'ai besoin de, de l'isoler même, ça pourra me servir. Donc on a dit qu'une euh, cuisine, ben, ça fait 80, euh, 60 dans ce sens-là, je crois de profondeur sachant qu'à la plainte on a 61 et ici je vais faire un élément de 60 suivi d'un bandeau de 20 suivi d'un autre élément de 60 et il me reste exactement à peu près 128 euh, donc là on va en mettre de 60 et puis voilà c'est vraiment approximatif de toute façon pas, je ne suis pas cuisiniste hein, c'est juste pour donner euh, cette, euh, cette ambiance de cuisine donc il y a une plainte on va dire de 10 cm on va aller même un peu plus haut je pense 12 euh, hop, 12 en tout on va dire ok ensuite de 12 pour aller à 90 par exemple 78 donc je vais faire hop 78 sachant que j'ai un plan de travail qui doit faire 3 cm donc là je vais baisser de 3 3 cm et euh, 3 cm voilà le plan de travail il est en espèce de marbre bizarre comme ça. Donc ça j'en ai sur architecture. Euh, je peux aller dans Pierre ici, catégorie euh, de Textone. Et je pense que on va trouver quelque chose qui ressemble. J'espère. Truc comme ça peut-être. Ouais, on va prendre ça. A défaut de mieux, je vais prendre ça. OK, importer, like. la matière est arrivée là, là, donc je la mets ici et ça donc on a dit 3 cm d'épaisseur, voilà. Et donc cette partie-là, elle rentre un petit peu, non c'est celle-ci qui va ressortir, je ne sais pas, de 2 peut-être. On va faire ça légèrement et celle-ci, la plainte qui va rentrer, je ne sais pas, de 3 comme sur la photo, Voilà, voit la plainte est en retrait. Maintenant, on va faire les espèces de portes. Ah, vraiment je vais faire un truc rapide, je pars d'ici, je saisis cette arête là, je la duplique, je la mets à 60 cm en plus, je... ensuite je prends ça Je vais laisser un petit truc de 2 mm entre les deux, 2 mm, voilà. Ensuite, on a mis 20 cm, je la duplique encore, je mets 2 mm je duplique encore, je mets, alors là on avait dit encore, ah par contre, vous voyez j'ai fait un truc euh, pas terrible Là, hop, CTRL Z Je vais prendre ces deux là et je vais les décaler de, tac, 20 Je vais reprendre prendre ces deux là et je vais les décaler de 60 Et encore une dernière fois, de 60 cm Je me retrouve avec ça Là dedans, euh, le premier, c'est une porte. Là une porte. Là, là on imagine. Euh, je sais pas. Non ça c'est fou. Donc là c'est encore une porte. Donc là j'ai trois tiroirs dont deux égaux. Euh, tac, tac tac tac tac tac. Donc c'est ici les tiroirs. Je vais prendre l'arête du bas. Je vais dire que le tiroir du haut il est à peu près comme ça. C'est vraiment visuel. Un petit peu moins même. Voilà. Et Ensuite, je vais chercher la moitié de ce qui reste. Alors, tac, quelque chose comme ça. Et après, je vais prendre la moitié, je disais, que SketchUp me détecte automatiquement. Et là, je vais faire des écarts de 2 mm. À 2 cm, 2 mm, c'est peut-être un peu plus sur les trois. Ouais, il y a un vrai écart. D'ailleurs, il y a un vrai écart partout. Euh... Ouais. On retrouve avec ça. Et là-dessus, je vais faire un petit décalage de concours supplémentaire. Et pareil, 3 mm, hop, 3 mm, 3 mm, 3 mm, en double dipon. Et maintenant, je vais faire mes petits pouces tirer. Allez, de 1 cm voilà donc là j'ai la structure tout ça je vais en faire un groupe et rapidement bah, je vais dessiner les poignées alors les poignées c'est simple c'est une espèce de truc un peu allongé comme ça Légèrement arrondi, je le passe Il est assez gros. faire des poignées comme ça. J'en fais un groupe puis un composant. Hop et ça je vais le dupliquer ici et ici vraiment à la louche. Je vais le dupliquer là-haut. Je vais le dupliquer ici en tournant comme ça. Voilà, c'est à peu près au milieu Ce qui est un peu étrange. Hein. Et là elle a l'air vraiment plus longue celle-ci. Qu'elle okay, limite, là, je vais la rendre unique. Et je vais l'allonger un petit peu. Ok, je vais prendre la matière que j'ai sur les poignets ici. Comme ça j'ai la même matière de poignets partout, je ne pourrais pas la régler plusieurs fois. Hop, hop, hop, hop. Et je sais que ici, est à peu près la même. Voilà. Ok, ça, c'est ma cuisine. Là, je vais continuer comme ça pour faire le petit bar, le petit plan de travail et tout. Et puis, euh, je vous montre après comment je continue. Donc voilà, le temps passe. Il est déjà presque, presque h heures. Et euh, si je veux finir pour midi, midi et demi, j'ai intérêt à me speeder un peu. Ça a été long de refaire la structure, la petite cuisine. Là, finalement, je sais pas, j'ai perdu un peu de temps. Je pense que j'ai reconstitué à peu près le, le truc. Maintenant, bah, je vais euh, changer la découpe parce que c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est désencombrer. C'est pas vraiment un réaménagement, c'est pour ça que ça ne me branchait pas trop. Petit truc, le carnage, il est euh, à 45 degrés, donc là, je peux faire un clic droit dessus, texture, position et je peux venir tourner le rapporteur comme ça à 45 degrés. Voilà, il ici, régler à peu près la taille qui me semble la bonne. Ouais, donc je veux dire que c'est ça. On va laisser comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est simple, hein, je vais euh, changer un peu les couleurs des murs, mettre 2-3 meubles, créer une ambiance, des rideaux, des choses comme ça, et faire les rendus. Donc là, je vous passe les tables de l'ameublement, parce que c'est pas le plus intéressant, euh, pour cet exercice-là en tout cas. Et puis je vous montre à la fin à quoi ressemblent les rendus. Alors voilà, euh, il est midi et quart, J'ai terminé, enfin j'ai terminé, j'ai les rendus à lancer, donc je suis un petit peu en retard, mais euh, bon, ça devrait le faire. J'ai meublé vraiment sobrement en fonction des indications que m'a demandé le client, c'est-à-dire des choses, enfin de garder le vert là, des murs à peu près, et puis le carrelage blanc, donc c'est pas évident de faire un truc sympa avec ça, donc vraiment épuré. Et euh, ça commence à ramer un petit peu, mais ça va, ça reste gérable. J'ai fait deux scènes. Une comme ça et une euh, on voit la cuisine en profondeur donc c'est le même appart juste un peu désencombré on va dire j'ai paramétré les rendus enfin pas encore mais je vais mettre un light mix ici comme je vous en parle dans la vidéo que j'ai fait à ce propos là ça permet de régler les lumières et de les modifier même une fois que le rendu est terminé et puis je vais rajouter quelques petits euh, quelques passes de rendu de compositing au cas où j'ai envie d'aller sur photoshop ce qui m'étonnerait et puis je vais lancer le rendu et je vous montre les rendus dans, dans deux secondes là enfin, moi ça va mettre un peu plus que deux secondes mais je vous les montre tout de suite et puis, euh, et puis bah, vous pourrez me dire ce que vous en pensez alors ça c'est le moment que je préfère hein, dans le projet c'est quand c'est l'ordinateur qui travaille et pas ben, moi regardez voilà j'ai lancé les rendus ils vont tous se faire enfin j'ai que deux scènes donc elles vont se faire donc sauvegarder toutes seules et moi pendant cela je vais aller manger un petit peu je vous montre ça juste après et bien voilà, c'est terminé. L'ordinateur a fini de bosser. Donc voilà le résultat. C'est euh, pas un projet que j'ai particulièrement apprécié parce que ça reste très euh, basique et très. Enfin, l'architecture, bien, c'est pas très excitant, tout ça. Euh, J'avais pas beaucoup de changements à faire. Le client voulait juste que ce soit désencombré. Donc voilà euh, une image de ce que c'était euh, avant, enfin, ce que c'est en ce moment. Donc euh, de, voilà, c'est encombré, on va dire. Et voilà ce que j'ai pu faire c'est à peu près la même chose mais rangé avec des couleurs légèrement différentes même s'ils voulaient que je conserve le vert et le, la deuxième image c'est ça c'est euh, plus épuré encore une fois c'est pas hyper excitant mais ça m'a pris que 3h30 à faire grâce à vous parce que sinon j'aurais du mal à m'y mettre donc, euh, donc merci pour ça et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. ciao